Bonjour, je vous présente une petite séance de relaxation grâce à la cohérence cardiaque. Ce qu'on appelle la cohérence cardiaque, c'est une technique de respiration qui peut aider à gérer son stress et ses émotions. La respiration peut influencer le système nerveux autonome. Ainsi, abaisser le rythme respiratoire par de longues expirations permet d'activer le système parasympathique et de baisser la fréquence cardiaque. La technique appelée résonance cardiaque, consiste à effectuer trois fois par jour six respirations par minute pendant cinq minutes. On va donc être sur une fréquence de 1 Hz. On va ainsi pouvoir agir sur la variabilité de la fréquence cardiaque qui va déterminer notre état de santé. Cet exercice doit devenir une routine d'hygiène de vie car son efficacité dépend de sa régularité. J'ai mon ballon, les deux pieds au sol, le dos bien droit et puis on va pouvoir céder d'une petite application qui va nous aider à faire nos 6 respirations par minute donc 5 secondes j'inspire 5 secondes j'expire c'est parti Voilà, au bout de 5 minutes, on est détendu et puis on peut recommencer ça une fois le matin, une fois à la mi-journée et une fois le soir pour être au top.